Nous voici en 2021, pour ceux qui n'ont jamais vu les bilans de cette chaîne, sachez que ceci n'est pas une vidéo comme les autres ici, on va parler de la chaîne et de moi, j'essaie de faire un bilan tous les 4 mois, et donc si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je vous conseille de plutôt en aller voir une autre, ça vous donnera une meilleure idée de ce que je fais ici régulièrement. Allons-y donc pour ce bilan un peu particulier. Particulier donc ce bilan parce qu'on va parler de ces quatre derniers mois de 2020, on va parler aussi de toute l'année 2020, et particulier aussi parce que je ne peux pas commencer ce bilan sans parler de moi et de ce qui se passe pour moi actuellement. Je ne vais pas bien, euh, je vais pas entrer dans le détail, mais en gros, il y a plus de 3 mois j'ai dû arrêter de travailler parce que je dormais plus. Du coup je devenais dangereux sur la route, j'étais incapable de donner cours à qui que ce soit, alors j'ai dû être arrêté, un arrêt maladie, hein. Depuis tout est devenu très très compliqué, je suis toujours arrêté au bout de 3 mois, je fais ce que je peux pour aller mieux, je suis entouré, je suis suivi, j'ai un traitement, je suis toujours arrêté. La situation est toujours instable, il y a de bons et de mauvais jours, mais surtout tout est très incertain et cette incertitude elle est assez difficile à vivre. Alors je suis désolé de cette partie personnelle que j'ai pas tellement l'habitude de faire, mais euh, je dois vous expliquer cette situation parce que malheureusement ça risque de durer et ça risque d'affecter ce qui se passe sur cette chaîne. Même si le boulot que je fais ici euh, fait partie des éléments que je choisis de continuer pendant ces périodes difficiles, il faut savoir que ça va potentiellement se répercuter. Ces derniers mois, euh, cette chaîne a quand même été une vraie échappatoire de cette situation, avec un accueil très chaleureux de la plupart des vidéos. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai fait une pause quand même de 5 semaines, j'ai toujours des commentaires très encourageants, euh, toutes les semaines sur les vidéos. Il faut dire aussi que même sans parler de mon ressenti, en fait, euh, ces 4 derniers mois ont été une vraie réussite. Euh, j'ai sorti la vidéo avec Johan, la vidéo On vous manque, qui a fait quand même 44 000 vues sur YouTube, qui a été très très bien accueillie. Les vidéos, maintenant, en moyenne, elles font 2000 vues. C'était inespéré, fin 2019, quand j'ai commencé à prendre ce rythme hebdomadaire. En 2020, j'ai sorti plus de 40 vidéos. C'est largement plus que sur les 6 années précédentes. Euh, globalement, le changement pour l'hebdomadaire, ça a très bien marché. Le fait de m'axer sur l'écriture plutôt que sur le montage, ça a vraiment bien marché aussi. Euh, on a aussi des sujets plus précis. Alors évidemment il y a des limites à toute cette méthode, par exemple je sais que je fais plus d'erreurs maintenant qu'avant, euh, il y a aussi une vidéo pour laquelle je trouve que c'est dommage que j'ai pas fait tant de montage que ça, c'est celle sur les juridictions, je trouve que l'absence de montage là ça la rend ultra lourde, et c'est un peu dommage d'avoir cette vidéo qui je trouve dénote un peu du reste. Euh, du coup maintenant je monte un petit peu quelques éléments, mais bon, voilà ça, ça, reste, ça reste léger, mais globalement quand même ce rythme hebdomadaire il a vraiment aidé la chaîne, euh, je suis apparu par exemple dans les recommandations Johan du Canard réfractaire. Depuis on a quand même fait deux collaborations qui ont, je trouve, très bien marché. On a, on a une troisième d'ailleurs qui est en route. Euh, j'ai été invité d'ailleurs par lui à la première université du Canard, ce qui était très très cool. Et tout ça en plus, dans une période qui était vraiment difficile, ça a fait partie des meilleurs jours euh, de, euh, de cette période-là. Du coup, qu'est-ce que ça amène pour l'année 2021 euh, En réalité, je sais pas trop. J'ai des idées, j'ai des projets. Mais vu la situation, je peux vraiment faire aucune promesse là-dessus. Cette année, par exemple, j'aimerais me mettre à la diffusion en direct, au live, hein, régulièrement. Euh, ou alors occasionnellement, en fait, je ne sais pas encore tout à fait. Euh, je voudrais montrer un peu comment je travaille sur les vidéos, euh, comment je les écris, comment je trouve les infos, quels sites j'utilise, quels outils j'utilise. Euh, J'ai d'autres idées de live qui pourraient être intéressantes. Par exemple, des lives sur euh, comment je suis arrivé à ce parcours-là, euh, des interviews. Tout ça, ça pourrait être très intéressant et motivant à faire, en plus ça pourrait me permettre d'imaginer de nouveaux formats pour la chaîne, donc ce serait plutôt sympa. Au niveau des vidéos en elles-mêmes, j'ai déjà mis en œuvre le remplacement des miniatures et des titres de la grande majorité des vidéos sorties en 2020. Vous l'avez peut-être pas vu, mais maintenant, en effet, les vidéos ont une autre miniature et un autre titre qu'à leur sortie. Alors, pourquoi faire ce boulot-là en plus C'est parce qu'en fait, je considère que les vidéos elles ont deux vies, la première, c'est en gros la semaine de la sortie. Le but, c'est d'avoir un titre et une miniature efficaces qui vont attirer l'attention. Euh, donc ça va être souvent lié à l'actualité, ça va être très exagéré, tout ça pour obtenir le plus de vues possible. Et ensuite, la vidéo, elle passe dans sa deuxième vie. Donc par exemple, quelqu'un qui va s'intéresser spécifiquement euh, au sujet des procédures Bayon, eh ben, il va chercher procédures Bayon et il va tomber sur ma vidéo. Sauf que le problème, c'est que si la vidéo a pour titre « La vraie censure », euh, pour trouver Procédure Bayon dans tout l'écosystème des vidéos, ça va être très très compliqué. Donc dans ce cas-là, il faut que je mette une autre miniature et euh, un autre titre pour permettre que euh, la recherche soit plus facile. Le fait de changer les miniatures et les titres, ça m'a permis de voir qu'en 2020, j'ai fait en fait pas mal de vidéos sur les articles de la Constitution, et tout ça en les maquillant en vidéo d'actualité au moment de leur utilisation, donc c'était plutôt pas mal. Et le but de cette année ça va être aussi d'avancer sur ce sujet là, de faire des vidéos sur des articles de la Constitution, et pour en fait avoir pour objectif d'avoir une liste de lecture avec la Constitution article par article. Le but c'est toujours d'informer sur les institutions selon les textes, avec évidemment des éléments sur ce qui est dit dans le texte et ce qui se fait vraiment, et si, en passant, euh, ça permet, en plus d'aider les militants, d'aider les étudiants en droit qui sont perdus entre leurs cours et un bouquin euh, au vocabulaire très technique, et ben bah, tant mieux. L'an dernier aussi, je me suis mis à faire des vidéos sur une thématique précise. À la fin de l'année, euh, vers septembre, je me suis mis à faire des vidéos principalement sur le thème de la justice. Euh, D'ailleurs, le thème n'est pas spécialement terminé, mais je pense que je vais garder ce fonctionnement avec un fonctionnement par thématique. Là, par exemple, cette année, j'en ai déjà prévu deux. Euh, je vais essayer de faire un petit peu autrement parce que par exemple la justice là je connaissais de manière finalement assez superficielle, bon je pense que ça reste le cas parce que c'est un sujet très vaste, mais je connaissais de manière assez superficielle et en fait en travaillant sur le sujet je me suis rendu compte que euh, j'ai appris plein plein de choses et c'était vraiment stimulant d'apprendre et ensuite de transmettre cet apprentissage. Euh, et euh, finalement euh, j'ai vraiment appris plein de choses, par exemple sur le l'inquisitoire et l'accusatoire, je connaissais très peu de choses avant de m'intéresser au sujet, pareil pour les jurés d'assises, et donc euh, 2021 je vais faire d'autres thématiques, et là euh, par contre je vais aller sur une thématique début 2021, où euh, je vais vraiment aller sur quelque chose que je connais déjà très bien, euh, les médias, quand je me suis mis à la politique, c'était justement via l'approche critique des médias, donc c'est quelque chose que je connais très bien, je vais pas forcément apprendre beaucoup de choses sur, euh, sur tout ça en termes d'information. ce qui va être intéressant, ça va être de remettre en avant les outils d'analyse des médias que j'utilise maintenant, que j'ai acquis en fait il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui me paraissent complètement évidents. Euh, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai tendance à croire que quand j'ai acquis une connaissance, quand j'ai acquis un outil, ça s'intègre à ma pensée et que en fait c'est tellement évident que j'ai pas besoin de le réexpliquer. Sauf que bah non, en fait ça s'intègre juste à moi et donc faut que j'explique mon cheminement pour qu'ensuite l'outil soit partagé. Et donc là, connaissant déjà le sujet, ça va me permettre de travailler à cette histoire de partage, de remettre à jour et de remettre en avant des outils d'analyse qui certes parfois datent un peu, mais euh, qui sont pas arrivés aux oreilles en fait de tout le monde, et euh, surtout pas des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pour cette thématique, on a déjà même l'introduction en vidéo, puisque euh, la vidéo On vous ment pourra servir euh, d'introduction. Normalement on va bientôt faire un live sur la chaîne de Lisandre de Calivision que je vous invite à voir, justement sur la question des médias, on devrait faire un média. un, un live pardon très long, qui va, nous permettre, qui va me permettre surtout euh, de voir quels sujets aborder, quels angles aborder. En plus, euh, Lisandre, il se trouve qu'il a une formation journalisme, euh, il a bossé dans des médias locaux, et maintenant il bosse sur son live, donc ce sera hyper intéressant d'avoir son avis. Et dans ce thème-là, je vais aussi aborder, je pense, la question des nouveaux médias, des réseaux sociaux, là encore, euh, sur une grille d'analyse des phénomènes, et euh, les questions qui sont, à mon avis, les plus importantes euh, qu'on va se poser là, ça va être... Euh, Comment est produit ce qu'on regarde, comment ça arrive à nos yeux, et qu'est-ce que ça dit des structures en place, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment une grosse thématique. Et tout ça est déjà bien chargé, mais euh, cette année j'aimerais aussi faire une thématique sur le financement de la vie politique. J'ai un bouquin qui s'appelle Le prix de la démocratie, écrit par Julia Cagé, qui est une économiste, et le bouquin est hyper intéressant, mais assez long à lire, et j'ai pas réussi trop à m'y mettre avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, quoi. Euh, mais avec la présidentielle qui arrive, ça va vraiment être euh, hyper important de s'intéresser à comment est financée la vie politique. J'aimerais aussi mettre en place un bilan, euh, un bilan évidemment très critique de euh, du mandat de Monsieur Macron, puisque ce serait intéressant de voir ça, de voir à la fois euh, les déboires à l'Assemblée, euh, tout ce qui a été mis en place, et puis tout ce qui a été hérité des prédécesseurs. Euh, sauf que vu le poids du truc, je pense que je le ferai pas seul. On verra avec qui, de qui je m'entoure. Bref, euh, tout ça ce ne sont pas des promesses, ce sont juste des projets, euh, je vais essayer de faire de mon mieux, et ce sera certainement en deçà de ce que j'ai fait en 2020, parce que c'était quand même assez euh, assez fort, et surtout que ça va pas tellement bien en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite quand même mes meilleurs vœux pour euh, cette année euh, 2021. Euh, est-ce que cette année 2021 euh, suivra l'année 2020, ou est-ce qu'elle sera une vraie rupture euh je ne sais pas est-ce que est-ce que ce sera une année agitée est-ce que ce sera une mauvaise année et ben pour répondre à toutes cette question, je vous laisse aller voir cette super vidéo de Johan sur le sujet on se retrouve très bientôt